Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer son entreprise de sous-location en moins de 30 jours. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de sous-location, de conciergerie, d'entrepreneuriat. Pour ça, tu vas découvrir un bouton s'abonner dans la partie description, dans la partie juste en bas de cette vidéo. Un petit bouton s'abonner, t'active la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je publie une vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, eh on va voir en combien de temps et combien de temps il nous faut pour créer notre entreprise, notre société pour faire de la sous-location et ou de la conciergerie Airbnb. Créer une société, j'entends par là créer une URL ou peut-être une SARL, peut-être une SAS ou peut-être une SASU. Combien de temps il nous faut et Quelles sont finalement les différentes étapes pour créer cette entreprise Alors tout d'abord, ça va passer par une phase que j'appelle une phase de préparation. Euh, cette phase de préparation va être finalement le moment où tu vas eh bien, clarifier tes idées et tu vas peaufiner tout simplement ton projet euh, tu vas aussi pourquoi pas le tester alors dans le cas de la sous-location et la conciergerie ça va être ça peut être un petit peu compliqué de vouloir tester bien que on peut tout d'abord pourquoi pas éventuellement commencer par un statut peut-être de micro-entrepreneur pour effectivement démarrer en douceur et pouvoir tester un petit peu le marché sur sa ville. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si tu es convaincu du projet, eh bien, on va tout de suite partir sur plutôt une création d'une société. Pourquoi Parce que fiscalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis C'est surtout que d'ailleurs, on a des petits montages sympas. Et à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant de créer une vraie structure juridique que de rester au statut micro-entrepreneur. Et justement, eh bien, combien de temps il nous faut pour faire ça donc au départ, tu as toute cette phase de préparation de ton projet, donc c'est là où tu vas clarifier tes idées, voir exactement ce que tu veux faire. On va faire ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire que dans ce business plan-là, eh on va essayer de voir un petit peu qui sont nos concurrents, euh, le marché, euh, qu'est-ce que représente le marché Je pense par exemple à la conciergerie, bah, qui est déjà présent dans la ville, dans votre ville, dans la ville où tu souhaites exploiter Voir aussi le potentiel d'appartements qui sont disponibles, le potentiel de chiffre d'affaires. Je pense par exemple à la sous-location. Bah, quel potentiel de chiffre d'affaires on peut espérer faire euh, Les différentes charges qu'on aura à supporter Est-ce qu'on aura bah, forcément des frais de ménage, du personnel à, à, à payer au quotidien Donc, ça c'est des choses qu'on va tout simplement mettre dans un business plan, mais c'est surtout qu'on va le mettre dans ce qu'on qu appelle eh bien, une projection financière. Hein. C'est-à-dire qu'on va préparer eh bien, un, avec un tableur Excel notamment, on va tout simplement faire eh bien, un prévisionnel financier, un prévisionnel donc, sur la rentabilité de l'entreprise, mais aussi sur eh bien, la trésorerie. Puisque le trésorerie, ça va être le nerf de la guerre, c'est très corrélé finalement au développement de l'entreprise, mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège de vouloir courir après le chiffre d'affaires en se disant je fais du chiffre d'affaires, je rentre plus d'argent. C'est pas pour autant que tu es rentable parce que tu peux très bien gonfler ton chiffre d'affaires mais perdre de l'argent. C'est des notions qu'on pourra reparler et dont je reparle aussi dans le cadre de mes formations que j'ai bien connues d'ailleurs dans ma carrière d'entrepreneur puisque dans certaines de mes activités, j'ai eu tendance à vouloir courir après le chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et c'est pour ça que les tableaux Excel, les prévisionnels financiers sont très importants puis c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des bilans comptables. Donc, cette phase de préparation va te permettre d'analyser le marché et tout simplement de mettre ça noir sur blanc. Donc ça va te permettre aussi de clarifier, toi, tes idées à titre personnel. Voilà, d'être clair dans ta tête, de savoir un petit peu sur quoi tu vas avant de te lancer, tout simplement. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de te dire, phase préparation. Donc ça, ça peut prendre plusieurs semaines plusieurs mois ça peut même prendre plusieurs années euh, des créateurs d'entreprises ont mis plusieurs années pour lancer leur projet alors dans le cas de la sous-location la conciergerie c'est beaucoup plus simple et notamment si tu as rejoint un des programmes de formation puisque bah, très clairement j'explique les différentes étapes et comment mettre à bien ce type de projet tu as tout qui t'est livré donc quelque part cette phase de préparation c'est la formation voilà tout simplement mais voilà, si tu ne te formes pas eh bien cette phase de préparation peut quand même prendre un peu plus de temps pour être certain de bien réussir son projet on va ensuite passer à la phase création entreprise. Donc, comment ça se passe La création d'une entreprise, ça passe par plusieurs, euh, pas, pas étapes, mais plusieurs euh, statuts quelque part, plusieurs composants voilà, pour créer l'entreprise. Donc, le premier composant, ça va être la dénomination sociale. Quel nom tu vas donner à ta société Ne pas confondre avec le nom commercial. Exemple, tu peux très bien créer une SAS, par exemple Dupont et compagnie. Et puis, le nom commercial, ça va être par exemple euh, « Apart City » ou euh, etc. C'est-à-dire, le nom commercial sera généralement le nom de ton site Internet, mais ce n'est pas pour autant que ça sera le nom de ta société. Tout simplement parce qu'une société, on va y donner un nom pas commercial, un nom, on va dire, assez large. Pourquoi Tout simplement parce que si un jour, tu souhaites rentrer d'autres activités dans cette société, eh bien, je ne sais pas. Imaginons cette société, un jour, fait tout autre chose que de l'immobilier. Bah, le nom qui sera collé, si tu veux, ça peut être, ça peut être plutôt étrange d'avoir un nom commercial qui n'a rien à voir avec l'activité que tu vas réaliser. C'est pour ça que généralement, on met un nom, euh, même des fois, on met des initiales, euh, des successions de, de lettres. Et par contre, le nom commercial, tu peux avoir plusieurs noms commerciaux. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un nom commercial pour l'immobilier, un nom commercial peut-être pour, je ne sais pas, euh, si tu fais du e-commerce ou autre chose, bah, tu peux très bien avoir un autre com nom commercial. On peut avoir autant de noms commerciaux qu'on a d'activité. Par contre, on a une dénomination sociale qui est donc le nom de notre société. La deuxième composante, ça va être le siège social. Où est-ce que tu vas immatriculer ta société Alors beaucoup de personnes l'immatriculent chez eux, pourquoi pas Mais il y a son lot d'avantages et son lot d'inconvénients, tout simplement parce que... Le siège social, ça sera là où tu vas recevoir toutes tes factures. C'est aussi là où éventuellement des clients peuvent se présenter ou des organismes peuvent se présenter. Et pour des raisons de confidentialité, pour des raisons aussi de euh, personnel, on n'a peut-être pas forcément envie de mélanger la société avec son adresse personnelle. Donc, il existe pour ça ce qu'on appelle des sociétés de domiciliation. C'est-à-dire que c'est des sociétés où, moyennant eh bien, un abonnement mensuel, généralement, c'est une centaine d'euros, eh tu vas pouvoir immatriculer ton entreprise dans une société de domiciliation. C'est quoi C'est tout simplement une société qui va réceptionner ton courrier et qui va soit te le retransférer, soit qui va te le mettre à disposition, soit qui va te mettre eh bien, une application à disposition où ils vont te scanner tout ton courrier. En gros, ils font office, un petit peu de secrétariat également. Et du coup, ça permet à distance eh bien, de récupérer récupérer ton courrier. Donc ça, ça peut être pratique, euh, si tu veux encore une fois faire bien la dissociation entre ton adresse privée et l'adresse de ta société. Si par exemple tu n'as pas de locaux commerciaux, c'est tout à fait envisageable. Si après par exemple, tu es dans le cas d'une conciergerie, tu as un local commercial, moi je t'encourage vraiment à plutôt mettre le siège social sur, le, siège, enfin, sur la, le, le, le local commercial, comme ça au moins tout est clarifié. Euh, de toute manière, quand tu vas t'enregistrer, si à un moment donné tu as un local commercial, ça va être quelque part une, une adresse secondaire. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que tu l'enregistres auprès donc, du tribunal de commerce. Et indirectement, de toute façon, il faudra bien que cette adresse figure sur ton cabis un jour ou l'autre. Donc si tu as un local commercial, moi je t'encourage plutôt eh bien, à mettre le siège social dans ton local commercial. Si par contre, tu démarres de chez toi, par exemple, si tu fais de la sous-location, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de local commercial. Là, tu peux passer par une société de domiciliation ou pas. Donc, si tu passes par ton adresse personnelle, eh bien, si tu es propriétaire, il faudra que tu fournisses lors de l'immatriculation de ta société eh bien, euh, tout simplement le titre de propriété, comme quoi tu es bien propriétaire pour l'attester. Et si tu es locataire, au eh contraire, il faudra demander une attestation à ton propriétaire comme quoi, il t'autorise effectivement à immatriculer et à mettre le siège social dans le lieu où tu résides actuellement, dans le lieu où tu es locataire. Ensuite, ça sera la durée de l'entreprise. Il va falloir définir la durée de la société. Donc, généralement, on met 99 ans, c'est la durée maximale. Mais on peut mettre moins, c'est tout à fait possible. Mais généralement, on reste plutôt sur 99 ans. Ensuite, le capital social. Quel capital social tu vas mettre dans ta société Donc, le capital social, c'est tout simplement... Euh, bah, L'argent, tu investis dès le départ dans l'entreprise. Et ça, ça peut être important. Et beaucoup de personnes font l'erreur de se dire, je mets un capital social très petit, comme ça, je touche très peu à mes économies. Ça, c'est une vraie erreur. Parce qu'en termes de, de confiance par rapport à des établissements bancaires, par rapport à des clients, et je pense notamment à la sous-location, si tu vas voir un propriétaire, que ta société a été créée il y a seulement quelques mois et que le capital social est de 500 euros, crois-moi bien que ça va être compliqué de convaincre le propriétaire. Il va se dire, attendez, vous venez de créer votre boîte et en plus de ça, le capital social est que de 500 euros. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez même pas les moyens de payer, ne serait-ce que le premier loyer. En gros, dans sa tête, c'est ça le schéma. Donc à mon sens... Le capital social doit être, et normalement, normalement, franchement, quand on reprend bien l'historique de création d'une société, normalement le capital social doit couvrir eh bien, les premières charges de la société. Donc si on prend la sous-location, bah, on va avoir le dépôt de garantie qu'on va verser au propriétaire sur le premier logement. On va très certainement avoir le premier loyer. Alors tout ça, on l'explique dans la formation, il y a moyen d'optimiser tout ça et de ne pas démarrer quasiment de zéro. Comme je le dis souvent, on peut pratiquement démarrer de zéro, même en sous-location. Mais c'est important quand même de prévoir cette petite mise de départ, notamment pour aménager le logement, pour l'équiper, etc. Il y a quand même des choses à prévoir. Et donc, à mon sens, il faut quand même prévoir plusieurs milliers d'euros pour être tranquille et pour être relax que de démarrer avec 500 euros en capital social. Donc, ma recommandation, c'est au moins, au moins de se mettre à 1 000 euros en capital social. En gros, qui est, quatre, <rire> qui est, qui est qui est quatre chiffres. Mais l'idéal, c'est plutôt d'aller sur 5 000, voire 8 000 euros. Pour rappel, dans le temps, quand on crée une SARL, on n'avait pas le choix. C'était minimum. 50 000 francs, ça c'était la base. Après, ça a été pour favoriser la création d'entreprise, on a dit maintenant on peut démarrer avec un capital d'un euro, mais dans les faits, c'est absolument pas recommandé, et je te le recommande vraiment pas. Sauf si éventuellement, tu as plusieurs sociétés, tu as une holding par exemple et que derrière tu as plusieurs entreprises et que tu as déjà euh, voilà, de l'expérience, de, de la notoriété sur d'autres types de structures, là j'ai envie de te dire pourquoi pas, ou notamment quand on fait des SCI, des sociétés immobilières, là effectivement on peut se permettre de mettre un capital de 500 euros parce qu'on n'a pas vraiment grand monde à convaincre si ce n'est la banque, mais généralement on crée sa SCI parce que derrière on vient d'obtenir un crédit bancaire pour aller faire une acquisition immobilière. Donc dans ce cas-là, ça se ça, se ça, ça se présente plutôt bien. Mais dans le cas d'une société commerciale, quand on démarre, bah, la seule image qu'on a de nous, c'est la société. Et la société n'a pas de bilan. Donc, elle n'a pas de bilan. La seule moyen de démontrer que notre société est viable et que notre projet tient la route, c'est le capital social. Donc, pour moi, ma recommandation, c'est vraiment d'aller sur plusieurs milliers d'euros pour composer ton capital social. Mais on va voir après que ce n'est pas un vrai problème en soi. On va le voir après. Donc, capital social, on le définit aussi également lors de la création de son entreprise. Ensuite, on va définir l'objet social. Donc, l'objet social, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la société. Et on peut faire plusieurs activités. Donc, au départ, généralement, on va mettre dans le premier, euh, dans, la, dans, la, dans les premières lignes, dans l'objet social, c'est l'activité principale. Puis les activités secondaires. Pourquoi Tout simplement parce que le tribunal de commerce va t'attribuer un code APE et ce code APE va être rattaché à l'activité principale. Je prends un exemple, si c'est la sous-location, généralement quand on fait de la sous-location, on fait de la location en courte durée ou moyenne durée, mais on fait ce type plutôt d'exploitation. Donc on va plutôt mettre, et normalement ce qui correspond à ça, c'est plutôt hébergement touristique ou hébergement euh, euh, d'appartements euh, sur des appartements en meublé, enfin ce type de dénomination, pour que le tribunal de commerce... Toc 3, le code APE qui est le 5520Z. Dans le cas de la conciergerie, c'est un petit peu différent parce que cette activité n'est pas forcément très bien reconnue et c'est surtout qu'elle est souvent assimilée eh bien, à, comment dirais-je, parfois et à tort par les chambres de commerce par de la gestion immobilière. Et tu le sais bien, la gestion immobilière, c'est une activité qui est encadrée par la loi Augier. Et notamment, il faut des cartes spécifiques et c'est très encadré. Donc, pour sortir de ça et pour surtout pas être confondu comme une agence immobilière, c'est bien dire que nous, on fait de la prestation de services, on propose des services de nettoyage, on propose des services de remise de clés. Et voilà, ça, ça, ça consiste en ça dans notre activité. Et donc, généralement, on va plutôt aller sur des activités, on va plutôt dire que notre activité, c'est eh des prestations de ménage, des prestations de ménage où ça va être... Eh bien. Euh, comment dirais-je, de euh, tout ce qui est gardien d'immeuble, par exemple, tout ce qui est gardiennage, etc. On va plutôt aller sur ça. Et généralement, le code APE qui correspond à ça, c'est plutôt, tu regarderas, c'est plutôt le 9700Z. Voilà, ça, c'est la petite parenthèse pour spécifiquement l'activité de sous-location et de conciergerie. Donc, on l'a vu... L'objet social, très important, mais tu peux très bien faire autre chose, tu peux très bien mettre que tu fais du e-commerce, que tu fais du coaching, que tu peux très bien euh, donner un maximum de, de, de, de, de, de, de choses que tu fais dans, dans ta société tout simplement parce qu'on ne pourra pas te reprocher à un moment donné si tu fais une activité qui n'a rien à voir avec ce qui est dans l'objet social, là pour le coup c'est répréhensible. Mais si c'est écrit dans l'objet social, il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu définisses, c'est quels sont tes apports. Donc on l'a vu tout à l'heure, je te recommandais de mettre plusieurs milliers d'euros dans le capital social, tout simplement parce que cet argent-là va être mis sur un compte bloqué. Et on arrive justement à la phase vraiment purement création d'entreprise, comment ça va se passer Première étape, tu vas déjà aller voir ta banque et tu vas ouvrir un compte, ce qu'on appelle un compte bloqué, euh, pour déposer le capital. Donc, dans une banque classique, toutes les banques classiques le font, mais attention parce que les banques classiques généralement demandent aussi un prévisionnel, c'est-à-dire qu'elles te demandent, et d'où l'intérêt de bien avoir fait sa phase de préparation, parce qu'elles vont justement te demander ce fameux prévisionnel financier, ce bilan prévisionnel sur ton activité. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le faire. Si tu veux eh t'extraire de ça et tu ne veux absolument pas avoir ce type de document à présenter, je te recommande plutôt de passer par des banques en ligne type conto Moi je sais j'utilise j'utilise Donc D'ailleurs, je te mettrai un petit lien tout en bas de cette vidéo pour récupérer un lien justement pour ouvrir un compte chez Conto et profiter d'un petit bonus qui te sera versé sur ton compte. Si ça t'intéresse, eh je te mettrai un petit lien dans la partie commentaire. Conto, le gros avantage, eh bien, c'est que justement, on n'a pas besoin de fournir de prévisionnel financier. Alors, Ensuite, on arrive donc vraiment à la partie où on bloque donc cette somme d'argent sur un compte qui va donc représenter le capital social et qu'il va falloir bloquer. Suite à ça, ta banque ou donc la banque en ligne va te donner un certificat comme quoi eh bien, cet argent a bien été bloqué pour composer le capital social de ta société. Et c'est là qu'on arrive à la phase numéro 2 qui est la rédaction des statuts. Donc là, rédaction des statuts, il y a plusieurs manières. Tu peux le faire par toi-même, c'est tout à fait possible, mais je ne le recommande pas. Et... Tu peux aussi, eh bien, le confier à un professionnel. Donc, les professionnels, c'est qui Les avocats, priorité numéro... Enfin, c'est pour moi ceux qui représentent plus... Et c'est vraiment leur mission aux avocats de créer une entreprise. Mais tu as aussi les experts-comptables qui peuvent le faire. Tu as aussi d'autres corps de métier, mais à mon sens, ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur job, ce n'est pas eux de faire ça. Et généralement, quand tu verras, si tu consultes un avocat, il te le dira. Il dira, bah non, euh, c'est plutôt un avocat de le faire. Pourquoi Parce que tout simplement, on parle de juridique. Et le juridique, c'est quand même le domaine des avocats. Les comptables ou les experts-comptables, leur domaine, c'est quand même plus les chiffres. Après, voilà, ça peut être fait aussi par un expert-comptable, bien évidemment mais je recommande franchement plutôt l'avocat. Dans le cadre de mes formations, je mets à disposition eh bien, les statuts de mes entreprises, donc une URL, SAS, ça tu les as à disposition. Ça veut dire que tu peux le faire par toi-même. Mais encore une fois, je ne le recommande pas parce que on parle quand même de la création d'une société avec tout son lot de problèmes qu'il peut avoir dans les années à venir. Au début, tout est beau, tout est rose, tout se passe très bien. Mais tu verras que par la suite, si par exemple tu fais rentrer les associés ou si tu as déjà des associés, si tu souhaites revendre ta société en cas de divorce par exemple, tout ça, ce sont des points où là, on va s'attaquer clairement eh bien, à la, au juridique de ta société. Comment a été créée ton entreprise Et c'est là où on voit justement ceux qui l'ont fait par un professionnel, de ceux qui l'ont fait par eux-mêmes parce qu'ils ont pu oublier certains points importants. Je pense aussi par exemple au pacte d'associés. Ça ne se fait pas n'importe comment. Euh, il faut faire attention aussi aux abus de, aux abus, comment dirais-je, juridiques, hein, parce qu'on peut très bien mettre tout et n'importe quoi, mais finalement ça n'a aucune valeur légale. Donc faire très attention par rapport à ça. Donc ça, c'est la partie rédaction des statuts. Une fois que les statuts sont rédigés, eh bien on va tout simplement transmettre son dossier, et notamment les CERFA, on va les transmettre au greffes du tribunal de commerce. Pourquoi Parce que c'est eux qui vont réceptionner toute la série de documents que tu vas leur donner. Donc, il y a quand même pas mal de documents à transmettre. Et c'est eux qui vont te délivrer un numéro d'immatriculation et ton fameux CABIS. Et une fois que tu auras récupéré ton cabis et ton numéro d'immatriculation, tu pourras retourner voir ta banque, leur transmettre, et c'est là où ta banque va tout simplement eh bien, libérer le capital, c'est-à-dire qu'elle va transférer l'argent que tu as émis dans le capital qui était donc bloqué sur le compte courant de la société. Donc on voit bien, si tu as émis 1000, 2000, 3000, 5000, 8000 euros, c'est de l'argent de toute manière qui retombe sur ton compte courant et que tu vas pouvoir réexploiter pour lancer ton activité. La partie création d'entreprise, on peut la faire soi-même, soit soi avec un professionnel. Soi-même, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, tu as le site d'Infogreff, hein, qui est le site officiel. Tu as aussi donc, Guichet Entreprise. Tout ça, ce sont des sites Internet où on peut soi-même transmettre les documents. Mais tu verras qu'il faut faire très attention parce qu'on a des Cerfa à remplir. Et les Cerfa, en fonction des cases que tu vas cocher, ça aura des incidences sur la fiscalité de l'entreprise. Je pense aussi à la TVA il euh, y a pas mal de petites notions à savoir et ça peut être des sujets à discussion par la suite et des sujets qui peuvent entraîner vers des problématiques. Donc à mon sens, il vaut mieux passer par un professionnel qui va le faire pour toi, qui va tout bien cocher, qui va soumettre les documents. Oui, ça aura coûté un petit peu d'argent, mais au moins tu es sûr que c'est fait dans les règles et qu'il n'y aura absolument pas d'erreur. D'ailleurs, dans le cas de mes formations, si tu rejoins mes programmes de formation, eh bien on a un pack qui est prévu par rapport à ça, où on te, je te mets à disposition mon avocat et qui t'accompagne justement dans la partie création d'entreprise. C'est pour ça que pour moi, quand on se lance dans la sous-location la conciergerie, même si on a bien compris les rouages, on a bien compris le business, c'est important de se faire accompagner à travers une formation pour éviter des erreurs, à travers des professionnels qui vont vous accompagner. Parce qu'on parle quand même d'une création d'entreprise et une création d'entreprise, ça va durer des, des années et des années. Et si à un moment donné, c'est mal fait, on perd du temps et on va perdre de l'argent. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me dire toi justement est-ce que tu viens de créer ton entreprise, est-ce que ça y est tu t'es lancé dans la sous-location ou la conciergerie ou est-ce que tu en es justement et quels sont les services que tu as utilisés pour faire ce type d'activité, ce serait vraiment curieux et intéressé de comprendre comment tu t'y es pris euh, ou est-ce qu'au contraire tu es plutôt resté sur un schéma classique de micro entreprise explique-moi un petit peu tout ça dans la partie commentaire comme ça on pourra échanger discuter et on pourra essayer notamment de trouver des solutions pour t'aider à toi aussi te lancer dans la sous-location et la conciergerie. d'ailleurs et juste avant de terminer cette vidéo je vais t'inviter si tu veux te lancer toi aussi et eh bien à récupérer une formation totalement gratuite sur comment créer sa société et eh bien de sous location et de conciergerie Airbnb. Je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir dans la partie description. Et puis, je t'invite officiellement à mon prochain webinaire gratuit où je serai en live et où justement, je vais répondre à toutes ces questions et je vais expliquer tout ça en détail. Tu verras, c'est dans la partie description, tu t'inscris et comme ça, tu pourras participer gratuitement à cette formation totalement gratuite. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao